What up, bitches! Salut à tous et bienvenue sur Geekers! Et ici, Reka! Hi! Xbox! Et Carboom! Salut, je bien qu'on ait coupé du monde Emeric. <rire> <Et Marie. tousse> Policeman! Ceci est pourquoi je m'en fous! Yoheda! sound of law! Emmerich est juste derrière la caméra! Dis bonjour, Emeric. Bonjour! Je suis là! Scar, coucou! Encore BKP! Et nous avons Ginette qui est sur le lit! <rire> Et euh, nous sommes dans la bouise. Pourquoi Parce que nous n'avons aucun wifi <rire> I don't understand anything Oui, non, la voix est correcte. Que faisons nous ici Euh, bien, nous sommes supposés aller manger avec euh, toutes cette personne-là euh, très sympathique. Mais nous savons pas où And then we have. Uh, uh, there's out. also over there. Uh, <laughs> the only problem. <laughs> the only problem <laughs> is John doesn't know where we're gonna go. <laughs> okay. we're even donc, so, uh, <laughs> en gros, on est en train d'attendre comme des cons et, uh, <laughs> et ils se battent. <laughs> <laughs> Alors, comment te sens-tu pendant ce premier jour à Londres Oh, bah okay, c'est sympa de rencontrer un peu les gens, de découvrir un peu le coin. Après, il faut voir vraiment ce que ça va donner à la Comic Con. Ça. <rire> oui, on se balle, donc, coup, on ne sait pas quoi faire de notre vie. Alors. Yep. I don't know where. <rire> nous sommes allés dans... Nous avons pris le train pour aller à Londres. Nous, a, nous sommes venus à Londres pour en découvrir Londres. Et pour finir, pour aller dans un restaurant londonien, mais qui reprend les codes du restaurant américain. Hollywood. Voilà, on est dans un restaurant américain à Londres. -boom et Scar, même classe. Ouais. Déjà sur une autre chaîne avant. Mm -hmm. Mais qui n'a pas abouti. Euh, Angel. Et Donc, groupe euh, initialement de 5 personnes. Salut tout le monde, donc bonjour depuis la Comic Con, je suis, je suis Carboom, je dois parler un peu plus fort parce qu'il y a une grosse annonce. On est bien arrivé, donc je suis en compagnie de Scar. <rire> Il y a un peu de monde donc sur la Comic Con, notamment. Ed est là-bas. Ed, bonjour. On va se diriger vers Ed. Il y a aussi putain de Tom Scar, bordel de merde, je vais faire un zoom après. Hello, Ed, a word for French subscribers. Uh, do I have a word for them? Uh, hi, welcome to MCM Comic Con. I hope you guys are enjoying the Geek World's vlog of MCM. It's your guys first time on the booth. Are you excited? Stressed. Uh, Stressed? Fuck. Don't worry, dude, you're going to be fine. You guys will absolutely nail it. Everyone's going to love you. You guys will be grand. Don't worry. Thank bro. you so much for your encouragement. <laughs> When he says that, I of believe him. <laughs> <laughs> do you guys have a panel this year? Yeah. You do. Uh, at 11 today. At 11 today? Yep, in one hour. Wow, dude. Oh, gonna so that's why line. I'm that's pressing pressing awesome. Ah, dude, we have to say actually... bye. Just, uh, just be yourself. Be relaxed. Voilà. Everyone's gonna love. Donc, you. So, basically, it will be that we have to talk in front of everyone at 11, 11 o'clock. Sports you with your pink shirt. Like, <laughs> yeah, <laughs> that's. Sale. I mean, that's tough to miss you. <laughs> yes, yeah, exactly. Even actually, Twitch. Uh, I do streaming on Twitch sometimes. You do streaming on Twitch, yeah? Just, just so you guys know, how many, how many uh, thousands of dollars do you win uh, to yeah. a per day? Uh, so many. Really, I play like so much Fortnite. <laughs> <laughs> Je me permets de arriver pour faire un zoom, putain de bordel de merde, il Tomska, mon dieu, c'est incroyable, je n'ai pas encore osé aller lui dire bonjour parce que je suis terrifié. Il y a aussi les animateurs de Crash Zoom, bon dieu, allez voir leur série, c'est du caviar. Euh, un de blonde, je ne sais pas qui c'est du tout, mais c'est probablement des youtubeuses. Bref, euh, il y a un monde fou, il y a, du... il y a des personnes, enfin, des... c'est incroyable, c'est juste People are super to... bizarre. People are starting mon oh, dieu, they're coming for us So we're leaving the FBF booth Yay. Hey! Yay. Uh, not, not much happening right now So we're going to go and discover Comic-Con Hello! Hello! John is in the way so... So... Here's not Luke and James' play But it's Queen yep, Creep. This is James. Yeah, this, it's Luke and here's James on on the phone. And James is on, James is tweeting. Yeah. <laughs> Hello James. <laughs> Hello, <laughs> Hello Luke. <Okay. laughs> Come to our table, we sell those stuff and then we give out this stuff and then we do that. The <laughs> oh, do do you Do want to try the Bean Boozled challenge? Come on, you to be it You And here's Gamehog. Yes. Yep. That's Gamehog alright. He's not there. Yeah. I'm just to get that Hello again! Hi. It's Ben again. Honestly, I'm not stealing your stuff. Hi. <laughs> <laughs> We have another happy customer. Happy customer. And it's Stammmells again. Hello! How's My the day? How's the day Pamels? Did you see the business cards? Oh, they're amazing! Not only is there one side, but they're double sided. One side. Oh my god! It's like double your business for your one card. One side. The other side. <laughs> no, there isn't an us here. One. Car. Fair enough. Bye bye. Bye. Bye. bye. bye. bye.